Fif, dernier départ de la journée 9e course donc 1600 mètres à parcourir bon départ à une Domestic sollicité qui va prendre le train son compte et Domestic domestique devant chief uh, Fif en troisième position gun travelling ensuite eh bien on retrouve Uh, Fassi, Carolina Ripa et Supreme Elevation en montée. Donc, Into the Mystic monté par Akash Charaz, Une longueur d'avance sur le favori chief uh, Rafif. Gun traveling uh, tranquille en troisième position sur les bars. Fassi avec ce cal juste à son extérieur. Ensuite, Carolina Ripa qui joue un peu de la tête et Supreme Elevation en queue de peloton en descente. Uh, bientôt 1000 mètres à parcourir dans cette épreuve. Alors, uh, Into the Mystic, uh, pas inquiété, qui Uh, par uh, bien aux avant-postes avec Akash Ocharaz, toujours uh, une de longueur d'avance uh, sur un peloton groupé avec Chief Rafif qui tire un peu en de troisième position. Fassi s'est amené à son extérieur uh, maintenant et va taquiner même uh, quelque peu into the mystic into the mystic avec uh, Fassi, Chief Rafif, Caroline Harry, Pog on traveling, cinquième sur les bars et Supreme. L'Avation à 600 mètres de l'arrivée à la rue du gouvernement uh, maintenant. Alors into the mystic attention à Fassi et Derek David euh, qui fait bonne impression juste à son extérieur Chief Raphif est sous pression euh, troisième avec Caroline Harip Gone Traveling Supreme Elevation euh, en pleine ligne droite finale avec Fassi à l'extérieur maintenant de Into Domestic à l'intérieur Chief Raphif est lancé par Stephen Deneu Chief Raphif Into Domestic et Fassi Into Domestic avec Fassi à l'extérieur à l'intérieur Chief Rafif Into Domestic Fassi Into Domestic Chief Raphif arrivé serré entre facine que Domestec. Encore une autre belle ligne droite.